Salut tout le monde, c'est Ford de Be Wild J'espère que vous allez bien. J'ai une question pour vous cette semaine, cher vendeur Amazon. Est-ce que vous êtes prêts pour le Black Friday et le Cyber Monday? Eh bien, si la réponse est non, sachez qu'il n'est pas trop tard pour vous inscrire au Prime Exclusive Discount pour ces deux événements. Je vais voir avec vous comment on peut avoir, nous aussi, notre part du gâteau. Mais avant, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de liker ceci. Alors, on y va! Cette année, le Black Friday tombe le vendredi 29 novembre, mais comme à chaque année, plusieurs des meilleures offres du Black Friday ont déjà commencé à apparaître. Et lorsqu'il s'agit de la taille et de la durée des ventes du Black Friday, c'est difficile de battre Amazon. À chaque année, là, Amazon annonce qu'il est l'événement le plus important avec des milliers de dollars en remise sur les produits dans les catégories. Euh, on a la technologie, les jouets, les jeux, la mode, les bijoux, la beauté et les produits pour la maison. Pour 2019, la promesse la plus grande de tous les temps a de nouveau été confirmée, euh, confirmant là, que la vente Amazon Black Friday 2019 se déroula sur 8 jours, soit vendredi 22 novembre à minuit 1 jusqu'au vendredi 29 novembre 23h59. Une autre addition du Black Friday est qu'Amazon propose un mélange de réductions de plusieurs jours et de Lightning Deals qui sont disponibles que pour une durée limitée ou jusqu'à épuisement des stocks. Et comme l'année dernière, les membres d'Amazon Prime auront rapidement accès au du Black Friday 2019. Maintenant, en tant que vendeur Amazon, on ne veut surtout pas manquer cette occasion de faire une tonne de ventes, mais il faut aussi savoir si on est éligible, puis si c'est le cas, comment on s'inscrit. Alors, c'est pourquoi que j'ai fait cette petite vidéo. Je vais vous expliquer les étapes à suivre. Alors, sans plus attendre, allons à mon ordinateur. Le Prime Exclusive Discount est seulement disponible pour les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et le Japon. Pour les autres pays, ce n'est pas encore disponible, malheureusement. Premièrement, il faut savoir si vous êtes éligible. Allez, euh, pour le savoir, allez dans votre Amazon Seller Central. Cliquez sur Advertising, Prime Exclusive Discount et vous allez arriver à cette page-ci. Notez que pour chaque événement de ce genre, comme pour le Prime Day ou le Boxing Day, les étapes que je vais vous montrer vont rester les mêmes. On va commencer par regarder les critères euh, pour, être, pour savoir si vous êtes éligible au Prime Exclusive Discount régulier. Donc, cliquez sur Learn More ici. Cliquez sur le point numéro 1 pour euh, le Prime Exclusive Discount Standard. Là, ici, vous avez tous les critères. Le plus important, c'est que vous devez être euh, Prime. Vous devez offrir le service Prime. Si Même si vous n'êtes pas FBA, si vous êtes FBM, par exemple, vous pouvez, offrir, vous pouvez avoir le badge Prime. Il suffit de respecter certains critères aussi et de vous inscrire. Ensuite, il faut que vos produits soient neufs. Il faut euh, au moins que votre produit ait 3 étoiles et plus haut ou aucune étoile. Donc, si vous avez juste une étoile, malheureusement, vous n'êtes pas éligible. Euh, vous devez euh, offrir un rabais de 10%. Ça, c'est important. Euh, prendre note que, par exemple, comme pour le Black Friday ou le Prime Day, vous devez offrir un pourcentage de rabais plus élevé. Vous ne devez pas euh, offrir un restricted product, un produit restreint qui est offensant, qui est embarrassant ou inapproprié, bien évidemment. Ensuite, il faut respecter certains euh, certaines politiques, etc. Ça, c'était pour les critères standards. On va aller voir les critères pour le Black Friday et le Cyber Monday. C'est très semblable. Alors, pour être éligible au Black Friday et au Cyber Monday discount, il faut premièrement respecter euh, tous les, les critères d'éligibilité réguliers, standards qu'on a vus. Euh, ensuite, il faut que votre seller feedback rating soit au moins de 4. Si vous n'avez aucun seller feedback, vous pouvez aussi être éligible. Mais si vous en avez un, deux ou trois, malheureusement, vous ne pouvez pas euh, être éligible pour le Black Friday ou le Cyber Monday. Il faut que votre produit ait au moins 3.5 stars, donc 3 étoiles et demie ou aucune étoile. Il faut offrir un rabais de 20%. Et ici, il faut que le prix après rabais euh, batte le prix le plus bas de votre ASIN depuis les 30 dernières journées. Alors, si vous respectez ça et les critères standards, vous allez pouvoir continuer avec votre inscription. Je vais juste retourner à la page principale. Vous allez devoir télécharger le fichier Excel ici. Cliquez sur View Discount Upload Template. Vous allez l'ouvrir. Là, je vais vous expliquer comment le remplir, parce que j'ai fait plusieurs essais et erreurs avant de trouver la bonne façon. Alors, ici, vous avez des onglets. Bon, vous avez des instructions pour US, UK, France. Euh, ici, l'Allemagne, l'Allemagne Allemagne et le Japon. Alors, on va retourner dans le premier onglet, parce que c'est ici qu'on va rentrer les données et non dans les autres onglets. Moi, j'ai... J'ai comme essayé de remplir ces colonnes-ci, j'ai essayé de remplir ces colonnes-là. Ça ne fonctionnait pas jusqu'à temps que je fasse comme Ah, ben c'est le premier onglet Alors ici, vous allez rentrer votre cue. Donc, euh, par exemple, vous allez rentrer votre cue. Ensuite, ici, vous allez cliquer. Sur le petit menu déroulant, si vous voulez offrir un montant de rabais ou un pourcentage, moi je vous conseille un pourcentage. Ensuite ici, il faut mettre votre 20% minimum. Vous pouvez offrir plus, mais je vous conseille de mettre seulement 20 parce que vous voulez garder une marge de profit. Ensuite, vous calculez ici euh, le montant que vous voulez laisser partir votre produit. Par exemple, si vous vendez un produit euh, à 19,99$, moins 20%, il faut le calculer partout. Donc, plus égale, ça fait 15,99$. Donc ici, mettez 15,99$. Alors pour tous les produits, il faut calculer votre prix régulier, moins 20%, puis marquer le total que ça fait dans cette colonne-ci. Comme ça, euh, Amazon, ils ne peuvent pas offrir un rabais plus bas que ce montant-là. Ensuite, pour cette colonne-ci, vous allez cliquer sur votre menu déroulant, vous allez mettre A pour Add. Le E, je ne sais pas quoi qui sert, il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas de définition pour le E. Et D, c'est pour delete. Alors, vous allez, ça c'est votre template, donc faites le même exercice pour tous vos produits. Comme je vous dit, ça c'était là-bas la, euh, la colonne des SKU. Ce pas votre ASIN, c'est le SKU. Le SKU, vous allez le retrouver euh, dans votre Amazon Seller Central, sous le produit, comme si c'est la colonne des SKU. Ça c'est votre SKU. Il ne faut pas se mélanger avec le ASIN. Ensuite, on retourne à cette page-ci, sous Advertising Prime Exclusive Discount. Vous cliquez sur « Create discount ». Ici, vous allez nommer votre rabais, donc, mettons, pour Black Friday. Notez qu'il faut le faire pour le Black Friday et pour le Cyber Monday. Alors, pour le Black Friday, le discount, en fait, le rabais va commencer le, 11, le 28 novembre et va finir le 29 novembre. Donc, cliquez sur « Save and add product ». Et ici, vous allez rentrer votre template. Vous allez chercher votre template. Ensuite, vous cliquez sur Validate Product. Maintenant, vous allez arriver à cette page-ci. Ça fait juste reprendre la ligne que vous avez ajoutée dans votre template. Ça fait juste la mettre ici. Euh, là, j'ai un message, oui, j'ai un message d'erreur, un non parce que j'ai juste marqué des X là, à titre d'exemple. Euh, vous pouvez changer si vous voulez avoir un Amount Off ou un Percent Off vous fait changer toujours là en étant plus haut que 20% pour le Cyber Monday ou le Black Friday. Si vous mettez, par exemple, un 15%, vous allez avoir un autre message d'erreur. Si vous euh, ne calculez pas bien votre minimum price, vous allez encore avoir un message d'erreur. Donc, il faut juste faire attention juste attendre que ce soit marqué « Schedule » ici. Et là, ça va être, vous allez être sûr et certain que ça va être planifié pour le, le rabais du Black Friday et du, bo, euh, du Boxing Day et du Monday. Alors voilà, c'est comme ça qu'on va terminer la vidéo sur le Prime Exclusive Discount et comment faire en sorte là, de bénéficier de, cette, de ce gros événement-là d'Amazon pour faire encore plus de ventes. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'oubliez pas, laissez-les en bas de la vidéo. Et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde!